On va très vite maintenant découvrir sur l'écran géant qui se trouve derrière nous le nom de la lauréate ou du lauréat de ce prix des lecteurs de la ville de Lausanne 2022. Roulement de tambour! Antonescu Ranouka Félicitations Merci beaucoup Je suis vraiment très impressionnée. Euh, J'espère qu'on a du temps parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes à remercier. Je vais m'asseoir. Non, euh, <rire> non, je vais pas faire long. Par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup, je, voilà, il j'aurais beaucoup de personnes à remercier. Et c'est vrai que j'ai réalisé avec beaucoup d'émotion et, et c'est très, au fond, vertigineux à quel point euh, il y a un nombre de personnes incroyables qui sont impliquées dans la réalisation d'un livre. Que ce soit même avant le début de l'écriture, euh, par une aide, l'aide d'une bourse. Euh, des encouragements d'amis ou de journalistes ou de personnes importantes comme les éditeurs. Ce livre, durant sa fabrication, j'ai vraiment rencontré beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont ouvert leur jardin, qui m'ont ouvert leur vie, qui ont partagé vraiment des, des, des morceaux, en fait, d'eux, que j'ai récoltés. Et, euh, et maintenant, après, une fois que le livre est sorti, euh, voilà, ce petit objet qui est fini, en tout cas moi où j'ai fini mon travail euh, d'écrivaine, et euh, il est emporté comme ça et il continue à vivre. Et c'est vrai que c'est... Euh, ouais, Un livre, c'est vivant, c'est vraiment vivant et il continue à vivre. Et d'ailleurs, voilà, encore euh, dans les lectures, euh, encore par tous ces gens qui le portent, vraiment, euh, bibliothécaires, libraires, euh, journalistes, modérateurs, euh, c'est euh, fou. Donc c'est très vertigineux et je vous remercie beaucoup. Je... Très touchée. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut encore l'applaudir. Vraiment, bravo. Raluca. C'est ainsi, mesdames et messieurs, que s'achève cette édition 2022 du prix des lecteurs de la ville de Lausanne. Euh, un grand merci à vous de l'avoir suivi en direct euh, sur la télé. À vous, cher public, de vous être déplacés en nombre et sans masque. <rire> et puis un grand bravo aussi aux auteurs je vais proposer à tous les gens qui ont fait cette soirée de venir nous rejoindre sur scène au moment où je les appelle donc euh, les auteurs Rosemarie Pagnard, Anne-Frédérique Rochat Raluca Antunescu Elle est là, Julien Sansonance Thierry Lutherbacher, merci aux lectrices et lecteurs, Ariane Moret Chine Iglesias, Lauriane Ozoni, Benjamin Knobil, Étienne Doyon Sylvain Girardin, Romain Buticofer on peut s'avancer un petit peu c'est formidable, venez venez on fait un grand à Pierrot Detta pour toute la partie musicale de cette soirée, à Nicolas Winch pour la création de l'animation graphique d'annonce du lauréat, merci aussi à Isabelle Falconier, déléguée à la politique du livre de la ville de Lausanne, à Grégoire Junot, syndic de la ville de Lausanne, à Michel Sauzère, le chef d'orchestre de cette soirée, et à toute l'équipe de la production de la télé. Merci beaucoup. À l'année prochaine. Salut, bonne soirée. Ciao. Merci beaucoup.